J'espère que vous avez la forme. Oh là, j'arrive déjà à bloquer bloc comme ça. C'est passé. Bon, c'est bon, Je pense bien à la vidéo. J'ai l'air d'arriver, j'arrive à bloc, j'ai fait une manioc. Bon, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, impeccable. Hein. Vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai mis la petite caméra euh, de l'autre côté pour hein, me filmer de face. Elle est super, hein. c'est une caméra chinoise. C'est une euh, va van top euh, moment 4. Franchement, pour une caméra chinoise, elle filme très très bien. Bon, c'est pas vraiment du 4K, hein, c'est un peu plus que 1080p, mais qui annoncent 4K, mais bon, c'est un petit peu en dessous. Mais niveau son et niveau caméra, franchement, ça filme bien. Hein. Le seul truc, c'est que ce support-là que j'ai mis... Euh... Tendance à vibrer, ça vient pas du son de la caméra, ça vient du support qui, qui a tendance à vibrer, ça fait un effet parasite. Donc j'ai une caméra sur le casque, l'autre caméra là, et le son comme toujours, hein, vous savez, j'enregistre de manière indépendante avec mon, mon téléphone, avec le micro qui est caché dans le casque, dans la mousse du casque. C'est pour ça que je peux très bien avoir un son impeccable, parce qu'une partie, c'est avec le son de la caméra que vous entendez, la route et l'autre partie c'est pour ma voix, c'est pour ça que mon son est assez clair et que je peux passer d'une caméra à une autre en plus c'est ce que font les professionnels, hein. ils enregistrent de manière indépendante hein, le, le son pour pouvoir euh, incorporer euh, le son d'une image à une autre, voilà. bon bref qu'important qu aujourd'hui on va parler attention, aujourd'hui on va parler d'une moto que moi personnellement j'étais bien content qu'elle revienne, pourtant euh, je suis pas du tout euh, pour la femme, enfin, pas du tout pour la marque, j'ai jamais acheté cette marque, je veux dire c'est Harley Davidson donc on va parler de la Bronx euh, 2023, c'était une moto qui avait été présentée je crois en 2020 ou 2021 si je ne me trompe pas ils avaient laissé tomber ils avaient plus du tout parlé dessus, on avait cru qu'ils avaient dit que c'était un... un prototype, qu'ils avaient dit bon voilà on présente un roster. Ce qui avait fait grand bruit hein, à l'époque, hein. un roster chez Harley-Davidson, eux qui avaient l'habitude de faire des choppers, euh... ça avait fait grand bruit, un peu comme vous avez présenté le Trail. Hein. Bon le Trail c'est le Pan America, donc lui bon, ils ont continué, hein. Et, euh... mais celui-là, le Grand, celui ils avaient laissé tomber, ils avaient repris donc le moteur bicylindre euh, en V de, de Piqué, qui est actuellement sur la Pan America. Et euh, bon, bah après ils avaient, voilà, ils, ont, ils, ont, ils avaient laissé tomber complètement, on n'avait plus rien entendu. Et puis là, en 2023, ils ont annoncé donc qu'ils allaient la sortir. Euh, qu'ils allaient la sortir et qu'ils voilà, allaient faire une, donc bien ce modèle avec simplement le même design. Peut-être avec quelque chose près, mais c'est toujours le même design. Et donc c'est une moteur toujours, voilà, donc, qui va être de 1290 cm3. Ici, en V, pour ma part... Hein. Le seul truc que je, que, je, que je reproche, que je redoute, je veux plutôt sur cette moto, on va, on va parler tout suite de, des, des points qui fâchent, ça va être le moteur en lui-même. Pas, pas la cylindrée, hein. je veux dire, la cylindrée est bonne pour un, pour un roster, c'est le fait qu'il chauffe. Voilà. C'est la même architecture que sur les Dugati, c'est sur les Street Fighter V2, V4. Euh. C'est des moteurs qui ont tendance à chauffer, pas quand vous roulez, c'est quand vous êtes à l'arrêt ou quand vous, êtes, quand vous roulez à bas régime, par exemple dans les dans embouteillages les ou dans la ville. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le bicylindre en V, il y a, donc, donc on dit l'architecture, il est en V, mais une, une, une partie du moteur est vers l'extérieur, donc vers, vers l'air, je dirais, donc il se refroidit parfaitement bien. Mais une autre, il est dans la carlingue, il rentre complètement à l'intérieur du berceau de la moto. Et c'est ça qui a tendance à chauffer. Il, il est mal refroidi, il est mal aéré. Parce qu'on a beau mettre des liquides de refroidissement et tout ça, mais il faut que malgré que le moteur soit bien à l'air, s'il si n'est pas bien à l'air comme ça, euh, ben, il a tendance à chauffer. Et quand vous roulez à bas régime, ça chauffe. C'est pour ça que là, pour la Street Fighter V4, on guillemets, les, les deux cylindres qui rentrent vers l'intérieur, Il le quand vous roulez à bas régime pour éviter la surchauffe moteur. Quand vous entendez des choses comme ça de surchauffe moteur, c'est pas bon, c'est pas bon parce que les moteurs durent, durent moins longtemps, euh, consomment beaucoup plus d'huile euh, parce que ça va faire évaporer l'huile littéralement, ça va consommer beaucoup plus d'huile parce que voilà c'est pas bon. de froidissement aussi, va en prendre un coup, il, sera, il en consommera plus. Les joints vont en prendre un coup, euh, d'étanchéité parce que ça, ça monte trop en température. Parce que le dodan, c'est un merde, il me fait chier. Je vais passer doucement. Je vais, je vais faire encore un dodan normal que ces petites conneries. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, bref et, euh, et donc voilà c'est plutôt ça moi qui m'inquiète parce qu'ils avaient eu déjà des problèmes c'est que ça soit la marque indiane le concurrent Harley Davidson ou même Ducati je comprends pas qui, qui s'acharne sur cette merde sur cette architecture moteur de bicylindre en V parce que c'est un moteur qu'à chaque fois il a ce problème chaque fois moi c'est un 4 cylindres en ligne donc les, les, les 4 cylindres sont sont alignés exactement parallèlement, donc ils sont tous à l'air. C'est pour ça que c'est une moto que j'ai actuellement, la CB650R, que ce soit en plein été. Non, surtout en Corse. Hein. au mois d'août, il fait euh, au soleil, il peut monter à 40, 45, hein, le soleil. Hein. Euh, que je sois en embouteillage, hein, que je sois chargé, quelqu'un derrière ou autre, la moto ne chauffe jamais, mais vraiment jamais, hein. Ça, est vraiment, elle est exemplaire. Ça vient bon, de par, son, de par euh, le fait qu'elle est bien refroidie, hein. mais aussi également par l'architecture du moteur qui a 4 cylindres en ligne, et qui un des meilleurs moteurs qui soit pour, pour, pour, pour faire de la route, hein. ou même pour la circulation en ville et tout, parce qu'il ne chauffe jamais. Voilà. Donc, que vous ayez un bicylindre ou autre, mais le mieux c'est que ça soit en ligne. Hein. Satek même part en ligne, ils disent ouais, machin, c'est un peu linéaire à bas régime, et ensuite ça monte vraiment fort pour vous arrivez à ligne et au régime, certes, c'est vrai. Mais au moins que vous, que vous avez une, une, un refroidissement qui est de manière optimale. Bon, mis à part ça, mis à part ça, le design, moi je l'ai très réussi. Mis à part le radiateur, que je trouve un petit peu trop volumineux, un peu trop prédominant. Euh, ils ne sont pas trop forts, hein, les habitants par rapport au radiateur. J'ai remarqué sur certaines motos, même la Panamérica, ce n'est pas tellement bien incorporé. Mais sinon, elle est belle. Voilà. Franchement, elle, elle a un look, elle a un type cyberpunk euh, que j'aime beaucoup. Elle fait très mastoc, très grosse, euh, mais vraiment un roster puissant, on dirait. Puissant, puissant, euh, on dirait euh, vraiment... Euh, on dirait vraiment un roster pour homme, c'est vraiment un beau roster, il, est, il a une belle gueule, il est vraiment agressif. Il y a toute la technologie de pointe dessus, jusqu'à la reconnaissance vocale comme chez Honda pour prendre les, les, les, les commandes, pour recommander votre moto par la voix, euh, sur assez tactile l'écran, euh, enfin bref, il y a vraiment la pointe technologique, que ce soit pour la sécurité ou que ce soit pour la navigation, ou il y a le GPS incorporé dans l'écran et tout, enfin, là, vraiment la vraiment le point de point, pointe de la technologie. Euh, il y aura le shifter et tout, montée, descente, euh, je crois que le freinage sera euh, sur Brembo, avant, arrière, enfin vraiment, vraiment euh, impeccable. Bien sur le prix, là, il faut s'attendre à au moins 20 000 euros à même 25 000. Un roster de, de, de, de, de ce cylindre là avec toutes ces technologies, un peu chez Harley-Davidson, eux, c'est comme Ducati, les prix euh, euh, convenus, ils ne connaissent pas. Là, ça va être entre 20 et 25 000 euros le, le roster, bon, c'est pas du tout pour moi mais je salue quand même le, le jet et puis je suis toujours content quand un constructeur continue un modèle parce que j'aime pas quand ils abandonnent parce que ça donne le libre choix ou le libre champ à, à la concurrence et j'aime bien qu'il y ait de la concurrence je, ça, comme ça, ça fait travailler les gens ça les fait, se ré, ça les fait réfléchir ça ne les fait pas se reposer sur leur laurier ça leur permet comme ça de, de se bouger les fesses et de se sortir les doigts pour, pour sortir vraiment des modèles intéressants sinon ils se laissent vivre et ils vous sortent de la merde et ils en ont plus rien à faire donc voilà euh, ouais, c'est un peu comme Suzuki parce qu'à un moment ils étaient dans la panade qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à sortir des nouveaux modèles assez atypiques, assez euh, exubérants comme on dit et ça, et ça, et ça, et ça marche, ça marche c'est mieux parce que passé euh, les, les, les, les 10 ou 15 ou 20 dernières années il ne absolument rien Suzuki, il se laisser vivre totalement et Honda il, il commençait à prendre cette, cette tangente c'est pour ça que, aussi commence à se réveiller parce qu'il voit que la concurrence dans le marché européen les constructeurs européens se bougent les fesses donc voilà, c'est une moto que je conseille pour les gros, les gens qui sont les plus fortunés, je pense que une moto qui va bien marcher, qui va vraiment procurer un nouveau souffle, un regain de, de, de vitalité à Harley Davidson. Maintenant, on reste à voir le moteur, est-ce qu'il va vraiment gommer ses défauts Je ne pense pas, c'est son architecture, c'est comme ça, mais bon, on verra bien. Allez, je vous souhaite un bon ride, je vous remercie pour votre fidélité, on est de plus en plus, toujours, et c'est grâce à vous. ciao.